Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une review spéciale Tornado Box, c'est parti La Tornado Box est un tour de magie qui va vous permettre de faire des révélations les plus visuelles les unes que les autres. Imaginez, vous avez inscrit sur votre jeu de cartes une prédiction. Une carte est choisie par le spectateur, mais il s'avère que la carte choisie par le spectateur n'est pas votre prédiction. Et bien grâce à cet outil, vous allez pouvoir de façon visuelle transformer votre prédiction en la carte choisie. Lorsque vous recevrez votre Tornado Box, vous le recevrez dans un petit packaging comme celui-ci avec à l'intérieur l'étui, l'accessoire qui vous permettra de faire ces miracles. Il vous faudra juste rajouter un petit accessoire qu'on trouve en papeterie à moins de 1€ mais ça c'est pas bien. Sur le site de Mickael vous pourrez retrouver la vidéo de Tornado Box avec toutes les possibilités que vous pourrez faire avec. Bien entendu vous pourrez adapter vos propres routines et ça c'est un grand plus. Avec l'étui vous recevrez aussi un petit feuillet avec le lien pour télécharger la vidéo d'explication. Ce que je pense de la vidéo c'est qu'elle est très bien expliquée et Michael montre bien plusieurs manières pour pouvoir utiliser cet accessoire. Le gros avantage c'est qu'il est transportable, ne prend pas de place et ça c'est super. Niveau solidité, je n'ai rien à dire car je le trouve très très solide même en conditions professionnelles. Si vous en prenez soin, il pourra durer très longtemps. Niveau tarif, il est vendu 27,50€ sur le site de Gimmy Magic. Passons tout de suite à la démonstration avec un effet personnel. C'est parti First to go out, first little heart, And the first to come home, first little one. Alors les points positifs, eh ben, c'est très visuel, c'est simple à faire et ça ne prend pas de place. Le seul point négatif que j'ai trouvé, c'est au niveau des angles. Il vous faudra donc bien travailler cette partie-là. C'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous pour une prochaine review, la review numéro 3. En attendant, travaillez bien, je vous dis à très bientôt. Bye bye. all the day, oh, hands that shape this sound